Vous avez tout intérêt à souscrire un emprunt immobilier, et ce, pour trois raisons. Votre patrimoine est protégé. Recourir à l'emprunt va vous permettre de sécuriser votre opération immobilière. En effet, en cas de décès de l'emprunteur, c'est l'assurance qui assumera le paiement total du capital restendu du crédit. Ainsi, les héritiers recevront un bien immobilier intégralement payé. Et dans l'hypothèse où le défunt disposait des fonds nécessaires mais avait préféré les placer, les héritiers percevront en plus l'épargne investie. Vous bénéficiez d'un avantage fiscal. Emprunter pour votre résidence principale est intéressant sur un plan fiscal puisque les intérêts et le coût de l'assurance sont déductibles de vos revenus. Ainsi, cela vous permet de minorer le coût total de votre crédit. Vous bénéficiez d'un effet de levier pour votre épargne. En souscrivant un crédit immobilier pour financer votre bien, vous pouvez bénéficier d'un effet de levier sur votre épargne, surtout lorsque votre banquier est en mesure de vous proposer un placement dont le rendement net est supérieur au coût de l'emprunt. Et ce, en plus des avantages précédemment évoqués. N'hésitez pas à nous contacter pour être accompagné dans votre projet immobilier.